Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, ah, mais je trouve qu'on est assailli en ce moment par certains mots-clés qui reviennent sans ça, arrêt. Ça, Intelligence ça, artificielle. machine, machine, machine, learning. machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, Certains pensent que ça va nous doter de super pouvoirs. Oh, vous voir. Nous permettre d'être conduits par des voitures qui roulent toutes seules. De guerres... Oh là Oh là, seul. Et d'autres nous avertissent. accroître les inégalités, que ça va détruire la démocratie, vos, vos, vos, vos, vos, vos... en ce moment par certains mots clés qui reviennent sans arrêt. Intelligence artificielle, machine learning, réseau de neurones profonds, la géométrie, la thermodynamique, la physique statistique et le billard. Rejoignez-nous. Logarithme. Et les plus avisés disent que ce qui compte le plus peut-être, c'est pas l'intelligence artificielle en soi, mais notre logarithme. Y par exemple si un programme si un programme vous prescrit un si un un si un programme is si un si un is si On n'a jamais vécu dans une époque aussi logarithmique que maintenant. On utilise des logarithmes lo pour optimiser la production ou bien pour... Euh, Préparer la médecine de demain, ou encore pour étudier le changement climatique. En fait, toute mathique. En fait, toutes les entreprises. Tant et si bien que le pour étudier le changement climatique. En fait, toutes les entreprises ou presque, tous les secteurs cherchent à recruter des mathématiciens et mathématiciennes. Tant et si bien que l'institution américaine CareerCast, Career Cast, Career CareerCast travailler en prospective, a classé le métier de et ainsi la métier numéro 1 sur sa liste de Alors ça, c'est une compétence intéressante pour le débat public et la recherche scientifique aussi, plus généralement, vous savez, un jour un problème technique qui mélange la géométrie, la thermodynamique, la physique statistique. Et le billard, rejoignez-nous. La thermodynamique macroscopique, hypique. logarithme.